Père éternel, nous voulons te bénir ce soir. Toi qui nous fais la grâce de, de passer encore ce moment avec toi. Merci infiniment Seigneur. Nous avons un désir, un désir profond. Celui de te louer, celui de t'adorer, celui de t'exalter et celui de t'exprimer notre reconnaissance. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être magnifié, quels que soient les temps et les circonstances. Merci, grand Dieu, toi qui nous fais cette grâce ce soir. Merci, Père éternel. Fais-nous la grâce, Seigneur, d'avoir une louange et une adoration, une célébration qui touche ton cœur de Père. Nous ne savons pas le faire, mais nous croyons, Seigneur, que tu pourras le faire en nous par ta grâce, parce que sans toi nous ne pouvons rien. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu Dieu qui règne d'éternité en éternité. Béni sois-tu toi qui n'as ni fin ni commencement. Éternel notre force, éternel notre appui, éternel notre ami, éternel notre berger, éternel notre bouclier, éternel notre sécurité, éternel notre paix, éternel notre joie. Père, ami fidèle, secours, consolateur, Dieu tout-puissant, Bouclier protecteur, toi qui règnes d'éternité en éternité. Notre gloire, notre paix, notre couronne, notre sécurité. Ce soir, tes enfants souhaitent simplement, voudraient simplement te louer, t'adorer, te célébrer, te magnifier, t'exalter. Parce que tu es digne d'être loué, parce que tu es digne d'être exalté, parce qu'il n'y a pas ton pareil. Tu n'as ni fin ni commencement. Rien ni personne ne peut être comparé à toi. Tu nous as fait la grâce de te connaître. Tu nous as fait la grâce de te reveler à nous. Tu nous as fait la grâce de marcher avec toi. Tu nous as fait la grâce de te reveler à nous. Quelle grâce Quelle grâce pour nous d'avoir un Dieu comme toi. D'avoir un père comme toi. D'avoir un ami comme toi. D'avoir un berger comme toi. Béni sois-tu notre Dieu. Béni sois-tu notre Dieu. Béni sois-tu notre Dieu. Conduis ce moment par ton esprit. Conduis ce moment par ton esprit pour que la gloire, la gloire puisse te revenir à toi et à toi seul, d'éternité en éternité. Shalom Adorateur, Shalom Adoratrice, vous êtes bénis. C'est encore une grande joie pour moi de m'associer à vous, pour qu'ensemble nous puissions célébrer, magnifier, exalter celui-là oh, qui est si merveilleux, notre Père. Je suis amoureuse de ce Dieu-là. Je suis sans voix quand il s'agit de célébrer ce Dieu-là, de louer ce Dieu-là, parce qu'il m'a fait la grâce de le connaître. Et il s'est révélé à moi. Je le connais, je le connais, je le connais à travers les circonstances de ma vie. Je le, je le connais, je le connais, je le connais. Il écrit chaque jour l'histoire de ma vie. Il donne les chapitres qu'il veut, il donne les paragraphes qu'il veut. Il écrit avec sa main l'histoire de ma vie. Et chaque jour, je le découvre à travers l'histoire de ma vie. Dans les larmes, je le découvre. Dans la joie, je le découvre. Oh, je découvre ce Dieu-là qui est si grand, qui est si bon, qui est si merveilleux, qui est exceptionnel. Alors, je vous, alors vous êtes bénis, adorateur et adoratrice. Vous êtes béni parce que vous connaissez ce Dieu-là. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Il n'a pas son pareil dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il est tout-puissant, il est majestueux, il est glorieux. Seigneur, tu es majestueux, tu es glorieux, tu es excellent, tu es magnifique, tu es exceptionnel, tu es glorieux, tu es grand, tu es grand, tu es beau, tu es merveilleux. Oh notre Dieu, oh notre Dieu, oh notre Dieu, tu as dit dans ta parole que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse, que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa force, mais que celui qui me connaît se glorifie de me connaître. Car moi l'éternel, je suis le Dieu, je suis le Dieu, je suis le Dieu qui exerce la justice, qui exerce le droit et qui exerce la bonté. Alors nous sommes heureux, nous sommes heureux de te connaître. Nous sommes heureux de te connaître, parce que tu es notre gloire, parce que tu es notre couronne, parce que tu es notre éclat, Seigneur. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Vous êtes béni, adorateurs et adoratrices. Shalom, shalom. Lorsque je préparais ce moment, euh, Dieu m'a fait la grâce de tomber, de lire, si vous voulez, un, un, un... Un document, et dans ce document-là est consigné euh, les différents noms de Dieu. Les noms de Dieu qui apparaissent dans la Bible sont consignés dans ce document-là. Et je voudrais vraiment que ce soir, nous puissions adorer notre Dieu euh, par ces différents noms. Il y en a tellement que je ne sais pas si on pourra le faire avec tous les noms. Mais en tout cas, on va le faire avec certains noms. Parce que notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand, notre Dieu est grand. Il n'a pas son pareil dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Quand il s'agit de l'adorer, quand il s'agit de le célébrer, quand il s'agit de le magnifier, parfois les mots me manquent, parfois les mots me manquent. Parce que ah, ma bouche n'arrive pas parfois à traduire ce que mon cœur ressent. Ce que mon cœur ressent et ce que ce Dieu-là représente pour moi, et ce qu'il est, qu est ce qu'il est. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Je te célèbre, je te magnifie, je te glorifie. Béni sois-tu, Dieu qui règne d'éternité en éternité. Dans le livre d'Exode, Exode 3, verset 14, Lorsque le Seigneur, lorsque Dieu a envoyé Moïse vers le peuple d'Israël pour délivrer ce peuple-là, Moïse a dit, s'il me demande qui tu es, qu'est-ce que je leur réponds Quel est ton nom Et le Seigneur répond, il dit, Moïse, dis à ce peuple que je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Je suis celui qui suis. Et Dieu se révèle à Moïse comme je suis. La réponse qu'il donne à Moïse, c'est Moïse, je suis. Et j'aime ce nom de Dieu. J'aime ce nom de Dieu. Parce que, en fait, quand Dieu dit je suis pour moi, c'est l'occasion pour chacun. Il donne l'occasion à chacun. Pour moi, hein Pour moi, il donne l'occasion à chacun de compléter. Je suis. Donc, de compléter ce « je suis » avec ce que chacun pense ou avec ce que chacun croit qu'il est. Je suis. Donc, je voudrais nous inviter à compléter cette phrase. Je suis qui pour toi? Qui je suis, adorateur et adoratrice? Je suis qui? Moi, je réponds. Je suis le consolateur. Seigneur, tu es pour moi le consolateur. J'ai expérimenté ta consolation. Tu es le Dieu qui console, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon cœur s'est brisé, Père éternel. Quand cette épreuve s'est présentée à moi, ô oh Dieu, fin mars, mon cœur s'est brisé en mille morceaux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tu m'as consolé, tu m'as relevé, tu m'as guéri et tu m'as comblé. Alors moi, je suis, je complète en disant, je suis le consolateur. Tu es ma consolation. Adorateur et adoratrice, je t'invite à, à, à continuer la phrase. Je suis qui pour toi? Je suis qui pour toi? Ne dis pas, écris à Dieu et dis-lui qui il est pour toi. Ne dis pas tu es le, dis je suis. Et puis tu mets ce qu'il est pour toi. Pas ce que tu as entendu dire de lui, mais ce qu'il est pour toi. Qui est ce Dieu pour toi Je suis qui pour toi Je suis qui pour toi Oh Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu, grand Dieu. Toi qui règnes d'éternité en éternité. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Je suis ton papa d'amour. Amen. Catherine C'est vrai, il est le papa d'amour. Ce Dieu-là qui nous aime tant, son amour pour nous n'a pas de fin. Alléluia. Ma sœur Micheline loin il est l'éternel, je suis l'éternel. Celui qui n'a ni fin ni commencement. Seigneur, tu es l'éternel pour l'adoratrice Micheline, pour ta servante Micheline, pour ta fille Micheline. Seigneur, ta fille Georgette Zamblé balier écris que tu es la révélation. Seigneur, tu es la révélation, tu es notre révélation. Béni sois-tu notre révélation Oh Seigneur, ta servante, l'adoratrice Mariam Koulbali écrit, « Je suis ton avocat, Seigneur, tu es notre avocat. Tu es celui-là qui nous défend, Seigneur. Lorsque l'ennemi, Seigneur, pointe son doigt accusateur sur nous, Oh Seigneur, tu es celui-là qui nous défend. Et ton sang crie, « J'ai payé le prix. » J'ai payé le prix. J'ai payé le prix. Et je l'ai déclaré juste. Tu es notre avocat. Tu es notre avocat. Béni sois-tu. Je suis l'avocat. « Je suis l'avocat. Je suis l'avocat. »« Seigneur, l'adoratrice aimée, Monique, écrit, « Je suis Dieu assis sur mon trône. »« Seigneur, c'est vrai. Tu es le roi des rois. »« Et tu es assis sur ton trône de gloire. »« Tu es assis sur ton trône de gloire. »« Et ce soir, nous nous prosternons devant ta majesté. »« Nous nous prosternons devant ta majesté. »« Seigneur, l'adoratrice Mariam Koulibaly écrit, elle te dit, je suis ton défenseur, Seigneur, c'est vrai, tu es notre défenseur. Alléluia. Tu es notre défenseur, Papa. Tu es notre défenseur, Papa. Tu es notre défenseur, Papa. Quand l'enfer se lève contre nous, tu nous défends. Béni sois-tu notre défenseur. Béni sois-tu notre défenseur. Béni sois-tu notre défenseur, Seigneur. Oh, ta servante Nancy écrit que oh, tu es le Dieu qui nous venge. C'est vrai, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous venge. Tu as dit à moi la vengeance et la rétribution. Tu as dit, ne prends pas sur toi de rendre le mal qu'on te fait. Ne prends pas sur toi de rendre le mal qu'on te fait. Mais compte sur l'éternel. Compte sur l'éternel. Seigneur, tu es celui qui nous venge. Alléluia, Papa, tu es notre rédempteur. C'est ce qu'a écrit ta servante Mariam Koulibaly. C'est vrai, Seigneur, tu es le rédempteur. Béni sois-tu notre rédempteur. Béni sois-tu notre rédempteur. Béni sois-tu notre rédempteur, Seigneur, oh Seigneur, l'adoratrice Georgette Zamblé dit que tu es le pourvoyeur. Je suis ton pourvoyeur, Seigneur, c'est vrai, c'est toi qui pourvois nos besoins. Tu es le Dieu qui pourvois nos besoins. Tu es là à tous les instants de nos vies, Seigneur. Dans le malheur, tu es là. Dans le bonheur, tu es là. Tu pourvois nos besoins. Béni sois-tu, toi qui pourvois nos besoins. Je suis Dieu des situations extrêmes. Seigneur, c'est vrai. Tu es le Dieu des situations extrêmes. Tu es le Dieu des situations extrêmes. Tu es le Dieu qui donne vie aux ossements desséchés. Tu es le Dieu, Seigneur, qui donne vie aux ossements desséchés, Père éternel. Tu es le Dieu qui change le granit en étang. Oh Seigneur, tu es le Dieu qui change le granit en étang. Tu es le Dieu qui trace un chemin dans le désert. Tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, ta servante. Oh Seigneur, Nas de épouse Yahweh, écrit Je suis ta consolation. C'est vrai, tu es notre consolation. Seigneur, tu es notre consolation. Seigneur, tu es notre consolation. Lorsque nous sommes abattus, lorsque nous sommes désespérés, lorsque nous gémissons, Seigneur, tu es le Dieu qui nous console. Béni sois-tu, consolateur. Oh Seigneur, ta servante Nancy écrit Tu es celui qui nous exauce. C'est vrai, béni sois-tu. Toi qui nous exauce, toi qui écoutes nos prières. Toi qui réponds à nos cris, nous bénissons ton nom. Dieu qui nous exauce, nous bénissons ton nom. Oh Seigneur, ta servante Mariam Koulbali a écrit, « Je suis ton ami fidèle, Seigneur, tu es l'ami fidèle. » Tu dis que même si une mère abandonne son enfant, toi, tu ne nous abandonneras jamais. Quel Dieu merveilleux tu es, quel père merveilleux tu es. C'est vrai, tu es l'ami fidèle. Fidélité est ton nom, je bénis ton nom, je bénis ton nom, je bénis ton nom. Ta servante, l'adoratrice Neste Moreau, écrit que tu es le dieu des situations impossibles. Oh Dieu, tu es le dieu des situations impossibles. Tu es celui qui fait enfanter la stérile. Tu es celui qui ressuscite les morts. Tu es celui qui donne vie aux ossements desséchés. Béni sois-tu notre dieu. Béni sois-tu notre dieu. Ta servante Nancy dit qu'elle affirme que tu es celui qui est toujours avec nous, c'est vrai. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu avec nous, Dieu avec nous, Emmanuel, Emmanuel, c'est ainsi que ton nomme ta servante, Georgette, Georgette Zemblé, épouse Balier, et c'est vrai, tu es Emmanuel, celui-là qui est toujours avec nous. Lorsque nous dormons, tu es là. Lorsque nous nous réveillons, tu es là. Lorsque nous pleurons, tu es là. Lorsque nous gémissons, tu es là. Lorsque nous ne savons où donner de la tête, tu es là, Seigneur. Lorsque nous sommes faibles, tu es là, Seigneur. Lorsque nous sommes forts, Seigneur, tu es là. Lorsque les hommes nous abandonnent, tu es là, Seigneur. Lorsque personne ne croit en nous, toi, tu es avec nous, Seigneur. Tu es celui qui nous restaure, c'est ce qu'est écrit ta servante Corinne Maurice Ouattara. Et c'est vrai, Seigneur, tu es le Dieu de toute restauration. Seigneur, lorsque nous sommes en petits morceaux, Seigneur, lorsque nous sommes défaillants, Seigneur, lorsque nous chutons, Seigneur, lorsque nous abandonnons, tu es le Dieu qui nous restaure. Quelle grâce Tu es le Dieu d'amour, Seigneur. Tu es le Dieu, oh, tu nous fais asseoir à la table des grands, alléluia, alléluia, alléluia. C'est comme ça que ton nomme ta servante, Corinne Ouattara. Oh, Toi qui nous fais marcher à la table des grands, Seigneur. <rire> nous avons un grand Dieu, nous avons un grand Dieu qui trace un chemin pour nous dans le désert. Qui trace un chemin pour nous dans le désert. L'or et l'argent lui appartiennent, Seigneur. L'or et l'argent appartiennent à ce Dieu-là. Oh Seigneur qui nous fait asseoir à la table des grands. Béni sois-tu Béni sois-tu à la table des rois Seigneur, c'est vrai Oh, ta servante Mariam Koulibaly Dis de toi que tu es l'alpha et l'oméga Le commencement et la fin, Seigneur Avant que le monde soit, Seigneur, tu es Et après le monde, tu es Tu n'as ni fin ni commencement Tu n'as ni fin ni commencement Tu n'as ni fin ni commencement Béni sois-tu Béni sois-tu Béni sois-tu Béni sois-tu, Alléluia, Seigneur, Alléluia Seigneur, ta servante Nancy Oh, Seigneur, ton nomme c'est lui qui nous guérit Seigneur, tu es celui qui nous guérit. Tu nous guéris physiquement. Tu nous guéris psychologiquement. Tu dis dans ta parole que tu es le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Oh Seigneur, tu es celui-là même qui m'a guéri de la dépression. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Sois Quand j'étais sans force, Seigneur. Quand j'étais affaibli, Seigneur. Quand j'étais affligé, Seigneur. Quand j'étais seul dans ce lit, Seigneur, sans force. Tu es celui-là qui m'a relevé. Seigneur, tu es l'éternel qui nous guérit. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Oh, tu es le Dieu qui garde l'alliance. C'est comme ça, Seigneur, que te nomme, Seigneur, ta servante, Georges exemple Bali. Seigneur, tu es le Dieu qui garde l'alliance. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Et cette alliance, Seigneur, tu l'as scellée avec nous par ton sang. Tu dis dans ta parole que lorsque nous sommes infidèles, toi, tu demeures fidèle. Parce que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Parce que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Omega, il n'y a point d'autre que toi. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Sois lorsque, lorsque dans l'épreuve, nous défaillons. Lorsque dans l'épreuve, nous chutons. Lorsque dans l'épreuve, nous tombons. Parce que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Oh, tu fais intervenir ta profonde miséricorde. Et tu nous relèves. Et tu nous relèves, et tu nous entoures de tes bras, et tu nous tout de tes bras, et tu nous remets sur pied. Dieu qui garde l'alliance, béni sois-tu. Oh, béni sois-tu, toi qui restores, Seigneur. C'est comme ça, Seigneur, que te nomme ta servante, ton adoratrice Monique Aimée Komwe. C'est vrai, tu es celui-là qui nous restaure. Tu es celui-là qui nous restaure. Tu es celui-là qui nous restaure. Seigneur, tu es le Dieu qui répond par le feu. Oh, Seigneur, c'est ce que dit de toi ta servante, Jean-Jet Et c'est vrai, tu es le feu. Tu es le feu. Tu es, tu es le feu, tu es le feu, tu es le feu, tu es le feu. Béni sois-tu, béni sois-tu, Alléluia. Oh Seigneur, Seigneur, ta servante nest de Épouse Yahudi, que tu es le Dieu qui n'abandonne jamais, jamais, jamais tu ne nous abandonnes. Jamais tu ne nous abandonnes, les hommes peuvent nous abandonner. Oh Seigneur, notre santé peut nous abandonner, Seigneur. Oh Dieu toi, tu es le Dieu qui ne nous abandonne jamais. Tu es le Dieu qui ne nous abandonne jamais. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Toi qui as dit, toi qui as dit que même sur si une mère, et tu nous poses la question, tu dis, une mère peut-elle abandonner son enfant? Même s'il arrivait qu'elle le fasse, moi l'éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. jamais. Béni sois-tu, Dieu qui n'abandonne jamais. Seigneur, ta servante, ta servante, Catherine Nguessin. Oh, Seigneur, maintenant, voilà ce qu'elle dit. Elle dit, je suis le Dieu compatissant. Seigneur, tu es le Dieu compatissant. Tu es le Dieu compatissant. Alléluia. Oh, Seigneur, c'est vrai. Seigneur, c'est vrai. Seigneur, c'est vrai. Béni sois-tu, Dieu compatissant. Béni sois-tu, Dieu compatissant. Seigneur, tu compatis. Tu compatis. Tu compatis. Quand nous avons mal, tu te tiens près de nous, Seigneur, et tu compatis. Seigneur, lorsque nous t'abandonnons, Seigneur, toi tu ne nous abandonnes jamais. Tu es toujours, Seigneur, en train de, oh Seigneur, faire en sorte que nous puissions nous relever. Tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur. Les hommes peuvent nous accuser, les hommes peuvent nous rejeter, les hommes peuvent nous bafouiller, les hommes peuvent dire tout ce qu'ils veulent de nous, mais toi, toi, notre Père, tu ne nous abandonnes jamais. Tu es le Dieu compatissant. Tu es le Dieu vivant. <rire> tu n'es pas un Dieu mort, tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Le Dieu qui vit d'éternité en éternité. Seigneur, certains adorent un Dieu mort, mais notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Il est vivant. Alléluia, Seigneur, tu es celui qui nous parle. Seigneur, c'est vrai. Seigneur, c'est vrai. Tu nous parles pour nous instruire. Tu nous parles pour nous montrer le chemin. Tu nous parles, Seigneur, pour nous consoler. Tu nous parles pour nous fortifier. Tu nous parles pour nous interpeller. Tu es le Dieu qui nous parle. Quelle grâce de connaître le Dieu qui nous parle. Béni sois-tu, Dieu qui nous parle. Seigneur, ta servante Mariam Koulibaly, elle dit, je suis le rocher des âges. <rire> le rocher des âges. Le rocher des âges. Le rocher sur lequel nous nous abritons. Le rocher inébranlable. Parce qu'il est inébranlable, nous sommes inébranlables avec lui. Dans l'épreuve, nous sommes inébranlables avec lui. Oh, dans, dans, dans, dans, dans le succès, nous sommes inébranlables avec lui. Dans la victoire, nous sommes inébranlables avec lui. Béni sois-tu, Dieu inébranlable. Oh, je suis le Dieu qui tient ses promesses. C'est vrai, Seigneur. Alléluia, le Dieu qui tient ses promesses. Seigneur, tu es un Dieu qui tient ses promesses. Tu ne mens pas, Seigneur. Ta parole est esprit et vie. Et tes promesses sont oui et amen. Parce que tu es le Dieu qui tient ses promesses. Béni sois-tu, Dieu qui tient ses promesses. Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, béni sois-tu, béni sois-tu. C'est comme ça que te nomme, Seigneur, ta servante, Georgette Zamblé-Ballier. Je suis le Dieu qui tient ses promesses. Je suis l'ancien des jours. Seigneur, c'est comme ça que te nomme ta servante, Mariam Koulibaly. L'ancien des jours. Alléluia! Je suis celui qui, nous, qui, qui vous distingue. Seigneur, tu es le Dieu qui nous distingue. C'est ce que vient de dire, Seigneur, ta servante Nancy. Seigneur, c'est vrai. Seigneur, c'est vrai. <rire> tu nous distingues. Tu nous distingues. Et tu fais de nous des hommes et des femmes de distinction. Tu fais de nous des hommes et des femmes de distinction. Nous ne sommes pas n'importe qui. Parce que toi, tu nous distingues. Béni sois-tu, Dieu qui nous distingue. Béni sois-tu. Je suis le Dieu qui établit les autorités. C'est vrai, papa. C'est vrai, papa. Tu es le Dieu qui établit les autorités. Tu es le Dieu qui établit les autorités, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Dieu qui établit les autorités. Béni sois-tu. Dieu qui établit les autorités. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu, agneau de Dieu, béni sois-tu, agneau de Dieu. Ça, ça vient de moi, agneau de Dieu, Seigneur, agneau de Dieu. Parce que Seigneur, tu t'es donné un sacrifice pour moi. La Bible dit comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Tu n'as rien dit et tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait pour tes servantes, tu l'as fait pour tes serviteurs. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia Je suis le Dieu qui établit les autorités Tu es le Dieu qui agit au travers de nous Seigneur c'est vrai Parce que tu as mis en nous ton esprit Et par nous ton esprit agit Seigneur Seigneur c'est vrai Seigneur c'est vrai Tu dis dans ta parole que Oh Seigneur sans toi nous ne sommes rien Tu dis que tu, tu mets en nous le vouloir et le faire Seigneur Alors tu es le Dieu qui agit en nous Tu nous donnes de vouloir Tu nous donnes la capacité de vouloir Et tu nous donnes la capacité de faire sans toi, nous ne pouvons rien. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Alléluia. Ta servante fait. ta servante félicienne, voilà ce qu'elle dit. Elle dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Oh, oh, oh, Seigneur, c'est vrai. Seigneur, c'est vrai, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es puissant devant l'adversité. Tu es puissant, Seigneur, devant l'ennemi. Tu es puissant, Seigneur, devant tous ceux qui se lèvent contre nous. Seigneur, tu es puissant pour tracer pour nous un chemin dans le désert. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de l'impossible. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Je suis le Dieu qui délivre. C'est vrai, c'est ce que ta servante, Georgette Zambel-Balier, Seigneur, vient de crier. C'est ce qu'elle dit de toi, Seigneur. Je suis le Dieu qui délivre. Seigneur, c'est vrai, tu es le Dieu qui délivre. Seigneur, c'est vrai, tu es le Dieu qui délivre. Seigneur, tu m'as délivré de la maladie. Tu m'as délivré de la mort. Tu nous as délivrés de la maladie, tu nous as délivrés de la mort. Tu nous as délivrés, Seigneur, dans l'adversité, tu nous as délivrés. Tu nous as délivré de la solitude. Tu nous as délivrés, Seigneur, des ténèbres, Seigneur. Béni sois-tu, béni sois-tu. Toi, le Dieu qui délivre, Alléluia. Tu es celui qui a mis toute la création à notre disposition. Seigneur, c'est tellement vrai. Seigneur, c'est tellement vrai. Seigneur, es, c'est tellement vrai. Tu as dit dans ta parole, tout ce que vous lirez sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Waouh Waouh Seigneur, le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Seigneur, c'est ce que tu as fait pour nous. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Oh, alléluia. Alléluia. Celui qui, oh Seigneur, je suis celui qui fait ce que tes yeux ne peuvent pas imaginer. Seigneur, c'est vrai. Seigneur, c'est vrai. Seigneur, c'est vrai. Tu dis dans ta parole que tu fais infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou espérer. C'est ce que tu dis, infiniment au-delà. Tu n'as même pas dit au-delà, tu dis infiniment au-delà. Waouh, Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu. Ça c'est Monique comme Moïse qui le dit. Que je suis celui qui fait ce que tes yeux ne peuvent pas imaginer. Alléluia. Et ta servante, Mariam Koulibaly, dit, Je suis Elishama. Tu es Elishama. Shama. Béni sois-tu, Elishama. Shama. Béni sois-tu, Elishama. Et Nancy dit, Je suis celui qui nous a... Tu es celui qui nous a choisi. Béni sois-tu, Seigneur. C'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui nous as choisi. Tu as choisi Mariam. Tu as choisi Nancy. Seigneur, tu as choisi Georgette. Tu as choisi Nest Domoro. Tu as choisi ma maman Angelina Domoro. Tu as choisi mon papa Achidego. Seigneur, tu as choisi Seigneur Félicienne. Tu as choisi Arnaud, Seigneur. Tu as choisi les adorateurs et les adoratrices que nous sommes. Tu as choisi Nambéi, Catherine Nguessin. Seigneur, tu as choisi, oh Seigneur, chacun et chacune de nous. Seigneur, nous n'aurions pas pu te choisir. Nous étions heureux comme des brebis, Seigneur. Et nous étions livrés. À notre propre cœur, à nos propres désirs charnels, Seigneur. Ces désirs-là, Seigneur, qui nous conduisaient à la perdition et qui nous conduisaient tout droit en enfer. Mais il t'a plu de nous choisir et de nous sauver. Merci, c'est vrai. Tu es celui qui nous choisit. Seigneur, tu es le Dieu qui ne choue jamais. C'est ce que dit ta servante Nest Domoro et Poseyao. Tu es le Dieu qui ne choue jamais. Je veux bénir ton nom, Dieu qui ne choue jamais. Béni sois-tu, Dieu qui ne choue jamais. Béni sois-tu, Dieu qui ne choue jamais. Lorsque Père éternel, Lorsque Père éternel, la croix s'est présentée à toi, lorsque la croix s'est présentée à toi, tu n'as pas échoué, tu n'as pas échoué, tu n'as pas échoué Seigneur, tu n'as pas échoué face à la douleur, tu n'as pas échoué face aux moqueries Seigneur, tu n'as pas échoué Seigneur face à l'opprobre, Seigneur, tu n'as pas échoué face au rejet, tu n'as pas échoué, tu n'as pas échoué, béni sois-tu Dieu qui n'échoue jamais. Seigneur, ta servante Elise Kobla vie, Seigneur, écrit. Je suis le Dieu fidèle à son, à son alliance. Je suis le Dieu fidèle à mon alliance. Béni sois-tu, Dieu fidèle à son alliance. Seigneur, ta servante, oh Seigneur Georgette, la l'adoratrice Georgette, écrit. Je suis celui qui a pris ta place dans la croix. Waouh! Seigneur, c'est vrai. Seigneur, c'est vrai. Seigneur, c'est vrai. Tu as été condamné à ma place. Tu as choisi de mourir à ma place.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 Dieu puissant, béni sois-tu. Étoile brillante du matin, béni sois-tu. Époux, béni sois-tu. Espérance de gloire, béni sois-tu. Emmanuel, béni sois-tu. Héritier de toutes choses, béni sois-tu. Le juste, béni sois-tu. Notre justice, béni sois-tu. Médiateur, béni sois-tu. Médecine, béni sois-tu. Messie, béni sois-tu. Notre grand berger, béni sois-tu. Notre Pâque, béni sois-tu. La parole, béni sois-tu. Premier-né d'entre les morts, béni sois-tu. Notre grand Dieu et sauveur, béni sois-tu. Mon Seigneur et mon Dieu, béni sois-tu. Père éternel, béni sois-tu. Pierre principale, béni sois-tu. Pierre vivante, béni sois-tu. Prince de paix, béni sois-tu. Prophète, béni sois-tu. Rabbi, béni sois-tu. Réjetons et postérité de David, béni sois-tu. Roi des nations, béni sois-tu. Roi des rois, béni sois-tu. Sagesse de Dieu, béni sois-tu. Saint de Dieu, béni sois-tu. Notre Seigneur, béni sois-tu. Seigneur de gloire, béni sois-tu. Seigneur des seigneurs, béni sois-tu. Souverain pasteur, béni sois-tu. Souverain sacrificateur, béni sois-tu. Témoin fidèle, béni sois-tu. Tout-puissant. Béni sois-tu, mon élu, béni sois-tu, serviteur, béni sois-tu, Elohim, béni sois-tu, bras de l'éternel, béni sois-tu, j'aime de l'éternel, béni sois-tu, puissance du Très-Haut, béni sois-tu, consolateur, béni sois-tu, esprit de vérité, béni sois-tu, esprit éternel, béni sois-tu. Esprit de gloire, béni sois-tu. El Shaddai, béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant. El Elion, béni sois-tu, Dieu Très-Haut. El Olam, béni sois-tu, Dieu Éternel. El Roi, béni sois-tu, Dieu qui voit. El Eloi, Israël, Dieu Tout-Puissant d'Israël, béni sois-tu. Yahweh Jireh, béni sois-tu, Éternel qui pourvoit. Yahweh Nissi, béni sois-tu, Éternel, notre bannière. Yahweh Shalom, béni sois-tu éternel, notre paix. Yahweh Sabaoth, béni sois-tu, Dieu des armées, éternel des armées. Yahweh Tsikhenou, béni sois-tu, notre justice. Yahweh Shama, béni sois-tu éternel, toi qui es là. Yahweh Mekadeshem, béni sois-tu éternel qui sanctifie. Yahweh Rapha, béni sois-tu éternel qui guérit. Adonai, béni sois-tu, Seigneur éternel. Mon appui béni sois-tu, notre appui, notre roi béni sois-tu, notre forteresse béni sois-tu, notre soutien béni sois-tu, notre justice béni sois-tu, notre Seigneur béni sois-tu, notre libérateur béni sois-tu, notre lumière béni sois-tu, notre espérance béni sois-tu, notre joie béni sois-tu, notre autre traite béni sois-tu, notre berger béni sois-tu, notre bienfaiteur béni sois-tu. Notre bien, béni sois-tu. Notre bouclier, béni sois-tu. Notre partage, béni sois-tu. Notre salut, béni sois-tu. Notre lumière, béni sois-tu. Notre force, béni sois-tu. Notre protecteur, béni sois-tu. Notre gloire, béni sois-tu. Notre refuge, béni sois-tu. Notre refuge, béni sois-tu. Esprit de vérité, béni sois-tu. Esprit éternel, béni sois-tu. Esprit de gloire, béni sois-tu. Tout-puissant, béni sois-tu témoin fidèle béni sois-tu, souverain sacrificateur béni sois-tu, souverain pasteur béni sois-tu, seigneur des seigneurs béni sois-tu, seigneur de gloire béni sois-tu, notre seigneur béni sois-tu, saint de Dieu béni sois-tu, sagesse de Dieu béni sois-tu, roi des rois béni sois-tu, roi des nations béni sois-tu, ô lumière du monde béni sois-tu, lion de la tribu de Judas béni sois-tu. Libérateur, béni sois-tu. Notre justice, béni sois-tu. Le juste, béni sois-tu. Héritier de toutes choses, béni sois-tu. Emmanuel, béni sois-tu. Espérance de gloire, béni sois-tu. Dieu puissant, béni sois-tu. Étoile brillante du matin, béni sois-tu. Dieu qui bénit, béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Berger et gardien de nos âmes, béni sois-tu. Ancre de notre âme, béni sois-tu. Ami fidèle, béni sois-tu. Alpha et oméga, béni sois-tu. Fils de Dieu, béni sois-tu. Dieu le Fils unique, béni sois-tu. Fils de David, béni sois-tu. Fils de l'homme, béni sois-tu. Fils bien-aimé, béni sois-tu. Pain de vie, béni sois-tu. Pain descendu du ciel, béni sois-tu. Lumière du monde, béni sois-tu. La porte, béni sois-tu. Bon berger, béni sois-tu. Fils de Dieu, béni sois-tu. La résurrection et la vie, béni sois-tu. Le chemin, la vérité et la vie, béni sois-tu. Celui qui est, qui était et qui vient, béni sois-tu. Le premier et le dernier, béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Oh Dieu. Oh Dieu, béni sois-tu. Béni sois-tu. Notre victoire, béni sois-tu.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 Tu es, digne, oh, tu es digne, tu es digne Tu es digne d'être oh, magnifié Tu es digne, tu es digne Tu es digne d'être oh, acclamé Tu es digne, tu es digne Tu es digne d'être magnifié Tu es digne, Jésus, tu es digne tu es digne d'être acclamé. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être acclamé. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être célébré. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être célébré. Tu es, alléluia, alléluia, Seigneur, ta servante Monique est comme elle dit que tu es le Dieu fort, le Dieu saint, le Dieu éternel. Elle t'adore pour cela, elle te célèbre pour cela. Seigneur, c'est vrai, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être adoré. Pourquoi pensez-vous, que pensez-vous de votre Dieu adorateur et adoratrice? Je sais beaucoup de choses, il est digne d'être, je vous laisse terminer la phrase, je vous laisse lui écrire la phrase, je vous laisse lui dire la phrase. Il est digne d'être Seigneur, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être proclamé. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être acclamé. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être acclamé. Tu es digne, Papa, tu es digne. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es digne d'être glorifié. Oh, tu es béni, servante de Dieu, Georgette Zamblé Balier. Tu es digne d'être glorifié, Seigneur. C'est ce que ta servante écrit de toi, c'est ce qu'elle dit de toi. Oh, Seigneur, Gisèle dit que tu es digne d'être élevé et célébré, Seigneur, c'est vrai. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être célébré. Oh, tu es digne d'être aimé, c'est ce que ta servante, Georgette Zemblé-Balier, écrit. Tu es digne d'être aimé, Seigneur, c'est vrai. Tu nous as aimé le premier. Tu nous as aimé le premier. Et parce que tu nous aimais, tu as donné ta vie. Alors, tu es digne d'être aimé parce que tu nous as aimé le premier. Seigneur, tu es digne. Tu es digne. C'est ce qu'est écrit tout simplement ta servante. Seigneur, Nafi, Diouf, Emmanuel, tu es digne, Seigneur, tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Et nous sommes fiers, Seigneur, d'être tes enfants. Nous sommes fiers d'être appelés fils et filles de Dieu. Nous sommes fiers d'être appelés adorateurs et adoratrices du Très-Haut. Parce que toi, tu es digne. Parce que toi, tu es digne. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être magnifié. Alléluia. Tu es digne d'être élevé. C'est ce que dit Seigneur Mariam Koulibaly, ta servante. Tu es digne d'être élevé. Seigneur, c'est vrai. Parce que ton nom est élevé au-dessus de tout nom. La Bible déclare que tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Alors tu es digne d'être élevé. Allez, Seigneur, ta servante Georges Zambé Bali t'acclame. Elle t'acclame. Elle t'acclame parce que tu es digne d'être acclamé. Parce que tu es digne d'être acclamé. Seigneur, Félicienne te bénit. Félicienne te bénit. Parce que tu es digne d'être béni, Seigneur. Oh, Yahweh. Félicienne pousse des cris de joie. Elle s'écrit aux annas, Seigneur. Elle saute, Seigneur. Elle saute, Seigneur. Le cœur rempli d'allégresse. Parce que tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Oh, Seigneur encore. Ta servante Georgette Zamblé t'acclame. Elle t'acclame. Elle t'acclame et je l'acclame avec elle. Je l'acclame avec elle. Je l'acclame avec elle. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Reçois nos acclamations ce soir. Grand Dieu, reçois nos acclamations ce soir. Reçois nos acclamations ce soir. Reçois nos acclamations ce soir. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur. Tu es digne d'être acclamé. Alléluia, Seigneur. Seigneur, tu es digne d'être acclamé. Seigneur, Mariam lève le poing vers le ciel et elle s'écrie Gloire à notre Dieu, Seigneur Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Oh, Seigneur, n'est-ce pas tes servantes t'acclament. Georgette t'acclament. Et je l'acclame avec elle. Et je l'acclame avec elle. Et je l'acclame avec elle. Tu es digne d'être acclamé, Tu es digne d'être acclamé. Félicienne te bénit. Et je la bénis avec elle. Et je te bénis avec elle. Oh Seigneur, Félicienne est remplie de joie devant ta face. Devant sa face, elle s'écrit Loué soit l'éternel. Elle s'écrit Gloire à notre Dieu. Oh Seigneur, reçois la louange. Reçois la louange. Reçois la louange. Corinne te célèbre, Seigneur, et je la célèbre avec elle, Seigneur. Je te célèbre avec elle, Seigneur, pardon. Je te célèbre avec elle, Seigneur. Je te célèbre avec elle, Seigneur. Oh Maria met aux anges, parce que tu l'as béni, parce que tu es son Dieu parce que tu es son Dieu, et je suis d'accord avec elle, tu es notre Dieu, je suis aux anges avec elle, je suis aux anges avec elle, oh mon cœur est rempli d'allégresse, mon cœur est rempli de joie, devant ce grand Dieu, devant ce grand Dieu, tu es digne d'être honoré, tu es digne d'être honoré, Seigneur, tu es digne d'être honoré, oh Seigneur, tu es digne d'être honoré, tu es digne d'être honoré, tu es digne d'être honoré, oh Seigneur, tu es digne d'être honoré, tu es digne d'être honoré, selon nesse, Seigneur, c'est vrai, tu es digne d'être honoré. L'honneur t'appartient. L'honneur t'appartient. Seigneur, gloire te soit rendue. Dieu de victoire. Nous crions victoire. Nous crions victoire. Je crie victoire avec Mariam Koulibaly. Je crie victoire avec Mariam Koulibaly. Parce que tu es victorieux. Victoire à notre Dieu. Victoire à notre Dieu. Victoire à notre Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia. Je crie victoire. Alléluia. Oh, Seigneur, ta servante, ta lasse. Elle t'enlace, elle t'enlace parce que tu es son père, elle t'enlace parce que tu es son époux. Ça c'est ta servante Georgette Zamblé balier Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, Gisèle exemple. oh Seigneur, Alléluia, Alléluia, elle te bénit. Seigneur, oh ta servante Maria m'est en train d'excuser des pas de danse parce que tu es digne d'être adoré. Seigneur, Elise Koblavi t'acclame, Seigneur, je l'acclame avec elle. Je l'acclame avec elle. Seigneur, Gisèle Zamblé crie victoire, victoire au lion de la tribu de Judas, victoire à son défenseur, victoire à son, à, à, à son Dieu, victoire à son, à, à, à son ami de tous les jours, victoire à son abri, victoire à, à, à, à, sa, à, à sa couronne, victoire à sa gloire, Seigneur. Oh Seigneur, Neste chante, elle te célèbre. Oh, ma maman Gina Domoro t'acclame, elle t'acclame, elle acclame son Dieu, elle acclame son consolateur, et je l'acclame avec toi. Je t'acclame je, je, je, je avec elle, Seigneur. Je t'acclame avec elle, Seigneur. Seigneur, oh Seigneur, Gisèle t'envoie son cœur. Elle t'envoie son cœur. Seigneur, Georges, elle t'enlace. Et je l'enlace avec toi. Je t'enlace avec elle, Papa. Je t'enlace avec quel papa. Oh, j'enlace mon papa. Oh, je le sais fortement dans mes bras. Je le sais fortement dans mes bras. Oh, ce Père magnifique, ce Père merveilleux, ce Père extraordinaire. Béni sois-tu. Oh, béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. -sois -sois Seigneur, ta servante, ta servante, euh, euh, Omar Angéna Domoro, t'envoie un cœur parce que tu es son cœur. Parce que tu es son cœur, et tu tiens son cœur dans tes mains, Seigneur. Oh Seigneur, Georgette, Georgette Seigneur, écris Alléluia, elle s'écrit Alléluia, Alléluia, Alléluia, et je crie avec elle alléluia, alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, notre appui, Alléluia, notre roi, Alléluia, notre forteresse, Alléluia, notre soutien, Alléluia, notre justice, Alléluia, notre lumière, alléluia, notre espérance, alléluia, notre joie, alléluia, notre haute retraite, alléluia, notre refuge, alléluia, notre gloire, alléluia, notre protecteur, alléluia, notre force, alléluia, notre salut, alléluia, notre partage, alléluia, notre bouclier, alléluia, notre bien, alléluia, notre bienfaiteur, alléluia, notre berger, alléluia. Alléluia Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh Seigneur Elise s'écrit glo Glorie, elle s'écrit Gloire. Et je m'écris Gloire avec elle. Gloire au lion de la tribu de Judas. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire au Père éternel. Gloire au prince de paix. Gloire au rejeton de la postérité de David. Gloire au roi des nations. Gloire au roi des rois. Gloire à notre Seigneur. Gloire au Seigneur de gloire Gloire au témoin fidèle Gloire au Tout-Puissant Gloire à la lumière du monde Gloire au lion de la tribu de Judas Gloire à notre libérateur Gloire à notre justice Gloire à notre Gloire à notre espérance Gloire à Emmanuel, Dieu avec nous Gloire à notre consolateur Gloire à notre consolation Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Gloire à notre Créateur Gloire au Fils de Dieu, gloire au chef suprême de l'Église, gloire au berger et au gardien de notre âme, gloire à notre avocat, gloire à notre défenseur, Alléluia, gloire à notre consolateur, Seigneur, ta oh, lumière du Christ dit, écrit que tu es, pour, tu es pour moi le Dieu consolateur, Seigneur, c'est vrai, tu es notre consolation et tu es notre consolateur, tu es notre consolation <rire> et tu es notre consolateur. Gloire à toi, consolateur. Gloire à toi, consolateur. Gloire à toi, consolateur. Seigneur, oh, Nancy dit qu'elle se prosterne devant toi. Mais comment ne pas se prosterner devant toi? Comment ne pas se prosterner devant toi, grand Dieu? Oh, Dieu Tout-Puissant, comment ne pas se prosterner devant toi? Notre refuge, comment ne pas se prosterner devant toi? Dieu fidèle, comment ne pas se prosterner devant toi? Dieu grand, Dieu glorieux, Dieu excellent, Dieu merveilleux, comment ne pas se prosterner devant toi Dieu unique, Dieu incomparable, Dieu saint, Dieu majestueux, Dieu excellent, Dieu qui n'a ni fin ni commencement, comment ne pas se prosterner devant toi Notre consolation, comment ne pas se prosterner devant toi Notre refuge, comment ne pas se prosterner devant toi Abri comment ne pas se prosterner devant toi ami fidèle comment ne pas se prosterner devant toi oh, oh, oh Seigneur, comment ne pas se prosterner devant toi Toi qui nous tiens par la main, et qui nous montre le chemin, comment ne pas se prosterner devant toi Toi qui nous relèves lorsque nous tombons, comment ne pas se prosterner devant toi Toi qui as tracé un chemin pour nous, Toi qui as tracé une destinée pour nous et qui nous conduis chaque jour Seigneur dans la voie que tu as tracée pour nous, comment ne pas se prosterner devant toi toi qui ne nous abandonne jamais. Comment ne pas se prosterner devant toi? Quand nous chutons, tu es là pour nous relever. Quand nous pleurons, tu es là pour nous consoler, Seigneur. Quand nous sommes dans le besoin, Seigneur, tu pourvois nos besoins. Quand notre cœur est vide, tu le comptes, Seigneur. Tu es avec nous, tu marches avec nous, tu nous tiens par la main. Tu es notre feu, tu es notre bouclier. Tu es notre appui, tu es notre abrissure. Comment ne pas se prosterner devant toi? Oh, Seigneur, je me prosterne devant toi. Seigneur, Ness se prosterne devant toi. Seigneur Nancy se prosterne devant toi. Seigneur Georgène se prosterne devant toi. Oh Seigneur, Catherine Guessin se prosterne devant toi. Seigneur Nafi se prosterne devant toi. Seigneur les adorateurs se prosternent devant toi Les adoratrices se prosternent devant toi Nos cœurs se prosternent devant toi Nos vies se prosternent devant toi Seigneur nous nous prosternons devant toi Nos âmes se prosternent devant toi Oh Dieu grand nous nous prosternons devant toi Reçois l'adoration Reçois la louange Reçois la célébration Oh Dieu tout puissant Je m'écris avec Élise la vie. Alléluia Alléluia Seigneur je me prosterne devant toi Georges Semblé, Balier, se prosterne devant toi, Seigneur. Gisèle Semblé se prosterne devant toi, Seigneur. Gisèle se prosterne devant toi et je me prosterne avec elle. À tes pieds, nous nous prosternons. Oh, oh, oh. Notre défenseur, nous nous prosternons, nous attrapons tes pieds. Ce soir, nous sommes prosternés à tes pieds. Oh, oh, oh. Grand Dieu, nous nous prosternons devant toi, nous attrapons tes pieds. Notre roi, nous nous prosternons devant toi. Notre bouclier, nous nous prosternons devant toi. Notre rocher. Nous nous prosternons devant toi. Notre couronne, nous nous prosternons devant toi. Notre gloire, nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Toi qui nous élèves, nous nous prosternons devant toi. Notre défenseur, nous nous prosternons devant toi. Notre bouclier protecteur, nous nous prosternons devant toi. Notre berger, nous nous prosternons devant toi. Oh Notre appui, nous nous prosternons devant toi. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Nous nous prosternons devant toi. Roi des rois, nous nous prosternons devant toi. Roi de gloire, nous nous prosternons devant toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, Georgette est prosternée devant toi et je suis prosternée avec elle, Seigneur. Oh Seigneur, Nafis écrit victoire et je m'écris victoire, Seigneur, avec elle devant toi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, notre berger, notre berger, notre berger, notre berger. Notre berger, oh, nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Seigneur, il est écrit dans le livre de Jean. Jean 15, verset 5. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien, Seigneur. Tu es le cèpe et nous nous prosternons devant le cèpe. Celui sans qui nous ne pouvons rien, celui sans qui nous ne pouvons rien. Notre force, nous nous prosternons devant toi. Seigneur, dans le livre de Jean, Jean 8, verset 12, il est écrit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Seigneur, merci, tu es notre lumière et nous nous prosternons devant notre lumière. Parce que c'est toi qui éclaires nos ténèbres. C'est toi qui éclaires nos ténèbres, Seigneur. Quand nous sommes dans la confusion, c'est toi qui nous éclaires, Seigneur. Quand nous ne savons où aller, Seigneur, c'est toi qui nous éclaires, Seigneur. Quand nous nous perdons, Seigneur, c'est toi qui nous éclaires et qui nous ramène sur le chemin. Béni sois-tu notre lumière, nous nous prosternons devant toi. Tu es le bon berger. Voilà ce qu'il est dit dans le psaume 23. L'éternel est mon berger. Je dirais l'éternel est notre berger, Seigneur, parce que ce soir je parle... Au nom des adorateurs et des adoratrices, Seigneur, de tes filles et de tes fils, Seigneur, à qui tu as fait la grâce de te connaître et à qui tu fais la grâce chaque soir, Seigneur, de te célébrer. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de vin pâturages. Tu nous fais reposer dans de vin pâturages. Tu nous diriges près des eaux paisibles. Tu restaures notre âme. Tu nous conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Quand nous marchons, dans la vallée de l'homme de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Tu d'une notre tête et notre coupe déborde. Oui. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. « Béni sois-tu, Éternel, notre berger. » Il est écrit dans le livre de Jean, Jean 11, 20, Jean 11 verset 20 à 26.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 Seigneur, ma maman Angelina le croit. Seigneur, Nes le croit. Seigneur, ma nambéi euh, Catherine Gesson le croit. Seigneur Nancy le croit. Seigneur Gisèle le croit. Seigneur Élise le croit, Seigneur. Nous croyons que tu es Dieu. Nous croyons que tu es le Dieu qui règne d'éternité en éternité. Nous croyons que tu es notre consolation. Nous croyons que tu es la résurrection et la vie. Nous croyons que tu es le Seigneur. Seigneur, nous croyons, Seigneur, nous croyons que nos destinées se trouvent dans tes mains, Seigneur. Nous croyons que rien ne peut nous séparer, Seigneur, de ton amour, ni la mort, ni la vie, Seigneur, ni les dominations, ni les autorités, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu nous aimes comme personne ne peut nous aimer. Nous croyons que jamais tu ne nous abandonneras. Nous croyons que même si le ciel, oh Seigneur, tombait, même si l'orage grondait, même si le, le tonnerre résonnait, Seigneur, même si les flots mugissaient, nous croyons, Seigneur, que tu garderas nos mains dans tes mains et tu nous conduiras. Nous croyons que tu ne nous abandonneras jamais. Seigneur Monique le croit, Seigneur. Seigneur Georgette le croit, Seigneur. Mariam le croit, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Nous croyons que tu es notre abri, notre abri sûr. Nous croyons que tu es notre refuge. Nous croyons que tu es notre sécurité. Nous croyons que tu es le Dieu tout-puissant. Nous croyons que tu es le Dieu qui n'a ni fait ni commencement. Nous croyons que tu es le Dieu incomparable. Nous croyons que tu es le Père. Nous croyons que tu es l'ami. Nous croyons que tu es le rocher. Nous croyons que tu es le bouclier. Nous croyons que tu es la sécurité. Nous croyons que tu es notre Père. Nous croyons que tu es le Fils. Nous croyons que tu es le Père. Nous croyons que tu es l'Esprit, Seigneur nous croyons, nous croyons en ta puissance, nous croyons en toi, Seigneur nous croyons, nous croyons que tu n'as ni fait ni commencement, nous croyons que tu es le Dieu de miracles, nous croyons que tu es le Christ ressuscité, nous croyons que tu es celui-là qui pardonne le péché, nous croyons que tu es celui-là qui ôte le péché du monde, nous croyons que ton amour pour nous est sans fin, nous croyons que personne ne peut nous séparer de ton amour, Seigneur oui, nous le croyons, oui nous le croyons, oui, nous le croyons, oui, nous le croyons, oui, nous le croyons, nous croyons, Seigneur, que tu nous aimes comme personne ne peut nous aimer. Nous croyons que ton amour pour nous est si grand, est si grand, est si grand, est si grand, est si grand, est si haut, est si haut, est si fort, est si puissant. Nous croyons que tu es notre Père, nous croyons que tu es notre Mère, nous croyons que tu es notre Frère, nous croyons que tu es notre Confident. Nous croyons que tu es notre consolation. Nous croyons que tu es l'amour de notre vie. Seigneur, tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de la vie de Georgette Zemblé-Balier. Seigneur, tu es l'amour de la vie de ma maman Angelina de moreau Tu es l'amour de la vie, Seigneur, de Mamei-Catherine Gessin. Seigneur, tu es l'amour de la vie de choses. Tu es l'amour de Corinne. Seigneur, tu es l'amour de Gisèle. Seigneur, c'est vrai, tu es l'amour de notre vie. En tout cas, tu es l'amour de notre vie, Seigneur. Tu es l'amour de la vie de ma maman Degbo de Moro. Seigneur, tu es l'amour de sa vie, Seigneur. Tu es l'amour de ma vie. Seigneur, tu es l'amour de ma vie. Tu es de l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour qui inonde ma vie. Et tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de nos vies, Seigneur. Tu es l'amour de nos vies, Seigneur. Tu es l'amour de nos vies. Seigneur, tu es l'amour de nos vies. Seigneur, tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de la vie de Gisèle. Oh Seigneur, tu es l'amour de nos vies, Seigneur. Oh Seigneur, je t'acclame avec Georgette ce soir. Amour de la vie de Georgette, je t'acclame avec elle ce soir. Je t'acclame avec Georgette ce soir. Seigneur, je te célèbre avec Georgette ce soir, Seigneur. Je crie, avec Georgette ce soir. Je t'acclame avec Georgette ce soir, Seigneur. Je t'acclame avec Georgette ce soir. Je t'acclame avec Georgette ce soir. Je je t'acclame avec Georgette ce soir. Je t'acclame avec Georgette ce soir. Je t'acclame avec Georgette ce soir. Merci, je suis. Merci, je suis. Merci, je suis. Merci, je suis. Adorateurs et adoratrices, servantes et serviteurs du Dieu vivant, vous êtes bénis. Demeurez bénis. Demeurez bénis. Notre moment. Notre moment s'achève Mais je sais une chose Je sais une chose Que celui qui ne sommeille ni ne dort Se tiendra Auprès de chacun Et de chacune Et pendant que nous serons endormis Il sera là Avec des yeux remplis d'amour Le cœur rempli d'amour Il sera en train de nous regarder En train de dormir là, près de nous, sans bouger. Il sera là et il se tiendra là. Et quand il estimera que ce sera le moment pour lui de nous réveiller, il nous réveillera pour une nouvelle journée avec lui. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes déjà bénis. Je vous souhaite de passer une excellente nuit dans les bras de votre Dieu, dans les bras de votre Père, parce qu'il est là. Il est là, il vous enlacera Tendrement, affectueusement <rire> Il vous prendra dans ses bras À certaines Il donnera des songes Il vous parlera Il vous recouvrera d'amour Que son nom soit béni Passez une douce nuit Passez une merveilleuse nuit Passez une tendre nuit Dans les bras de votre Père parce qu'il vous tiendra dans ses bras Et c'est vrai Et c'est vrai Il tiendra chacun de nous Chacune de nous dans ses bras Et cette nuit il nous couvrira encore d'amour <rire> Que le nom de notre Seigneur soit béni Demeurez béni Que Dieu vous bénisse Vous êtes déjà béni Bonne nuit Bonne nuit Je vous fais de gros bisous Je vous embrasse très fort que le Seigneur vous exauce, qu'il exauce vos désirs, ces prières-là que vous faites monter chaque jour, à Lui, qu'il vous exauce selon sa volonté, qu'il remplisse vos cœurs d'allégresse, qu'il remplisse vos cœurs d'allégresse, et que cette nuit de façon particulière, que cette nuit, de façon particulière, il vous exprime son amour. Que cet amour-là, vous puissiez le, le, le, le sentir euh, physiquement. C'est-à-dire que vous puissiez sentir physiquement dans vos cœurs l'amour de Dieu et que cet amour-là déborde. Père éternel, c'est le désir de mon cœur et c'est ce que je te demande pour chacun et pour chacune de nous. Tu nous aimes, nous le savons, mais nous voulons sentir nos cœurs embrasés de ton amour, nos cœurs et nos corps, tout notre être entier, corps, âme et esprit, embrasé de ton amour. Béni sois-tu, Dieu qui règne d'éternité en éternité. Bye. Je vous fais de gros bisous. Demeurez béni. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Que Dieu vous bénisse.